est ce que tu es là Je suis là, je suis là, t'inquiète, t'inquiète. RIN Putain, c'était quoi les jeux Mec Ouais, je suis là. YAAAAAAAAAAAAAAAH RINOCEN Putain, qu'est-ce qu'on fait maintenant là, Alors fait lui, est très dangereux On fait comment mec? <rire> oh, What THE FUCK Mec, t'es chaud Oh là là <rire> Il est ton moment <rire>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 Mec j'entends plus rien. Hein. l'heure qu Est-ce que tu es là je, là je suis là, je suis là, t'inquiète, t'inquiète Rhin... c'était quoi déjà Chine Mec Ouais, je suis là Yeah Putain, qu'est-ce qu'on fait maintenant là, je Alors fait lui il est très dangereux On fait comment je... ah ah ah mec What the fuck Mec, t'es chaud Oh là hein. <rire> <rire> C'est ton moment. Ah non, suis... Booba, Studio. Booba, le petit ourson. La la la la la la la la la la la la la la la un petit jeu mec c'est une roue des défis Mec, j'entends plus rien. Hein. CANCELLE! Qu Est-ce que tu es là? Ouais, je suis là, je suis là, t'inquiète, t'inquiète. RIN! Putain, c'était quoi cool, déjà? RINOCHELLE! Mec? Ouais, je suis là. Yeah RINOCHELLE! Putain, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Là, je Alors lui, il est très dangereux! On fait comment, mais... ah ah <rire> mec? What the fuck? Mec, t'es chaud! Oh hein. RINOCHELE! <rire>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 Mec j'entends plus rien hein. l'heure qu Est-ce que tu es là ouais, Je suis là, je suis là T'inquiète, t'inquiète RINAUCHETTE c'était quoi les Chine RINAUCHETTE Mec Ouais, je suis là YAAAAAAAH Putain, qu'est-ce qu'on fait maintenant là, Alors lui, il est, est très dangereux On fait comment, mais... ah ah ah ah ah es mec Ah What the fuck Mec, t'es chaud Oh là hein. <rire> <rire>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 j'entends plus rien Est-ce que tu es là Je Putain qu'est-ce qu'on fait maintenant là, Alors fait on on lui il est très dangereux bon. On fait comment What je... ah <rire> oh, chaud oh, là, hein. <rire> <rire> C'est ton moment. <coughs> Booba, Booba, le petit ourson. La la la la la la la la la la la la on la la un petit jeu la Mec C'est Mec, j'entends plus rien. CANCELLE! Qu Est-ce que tu es là? Ouais, je suis là, je suis là, t'inquiète, t'inquiète. RIN! Putain, c'était quoi déjà? Ouais, je... RINOCHELLE! Mec? Ouais, je suis là. YEAAAAAAAAAAAAAAAA! Putain, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Là, Alors lui, il est très chose. dangereux! On fait comment ah ah ah ah es mec? Mec, t'es chaud! Oh hein. RINOCHELE! <rire>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 Mec, j'entends plus rien. Qu Est-ce que tu es là? Ouais, je suis là, je suis là, t'inquiète, t'inquiète. Rhin... c'était quoi déjà? Ouais, je yeah suis là. Putain, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Non, je Alors on on lui, il est peut... très dangereux! On fait comment, maintenant <rire> oh, mec? the fuck, Mec, chaud! Oh là, on... <rire> <rire> C'est ton moment. Booba, Booba, le petit ourson. La la la la la la la la la la la la la Mec C'est une roue des défis C'est la la Mec j'entends plus rien Est-ce est que tu es là je, là je suis là, je suis là T'inquiète t'inquiète Rin... c'était quoi les gens Rhinocène Mec Ouais je suis là YAAAAAAA yeah RINOSHET Putain qu'est-ce qu'on fait maintenant là, Alors fait lui il est très dangereux On fait comment mec mon... oh What the fuck Mec t'es chaud oh hein. RINOSHET <rire>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 Mec j'entends plus à l'heure qu Est-ce que tu es là je, là je suis là, je suis là, t'inquiète, t'inquiète Rhin... Tiens c'était quoi les Chine RINOSHETT Mec Ouais, je suis là YAAAAAAA yeah RINOSHETT Putain, qu'est-ce qu'on fait maintenant là, Alors quoi, lui, il est très dangereux On fait comment, <rire> on fait comment <rire> on fait <pas> <rire> mec What the fuck Mec, t'es chaud Oh là... Mais... <rire> <rire>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 Mec j'entends plus rien. Hein. Qu Est-ce que tu es là Je suis je suis là, là, là t'inquiète t'inquiète Putain Rhin... c'était quoi les gens Chine Mec Ouais je suis là YAAAAAAAH Putain qu'est-ce qu'on fait maintenant là, je Alors lui il est très dangereux On fait comment mais... ah ah ah mec tu es Mec t'es chaud Oh là, hein. <rire> <rire>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 Mec, j'entends plus rien. CAURSE Est-ce que tu es là? Je suis là, je suis là, t'inquiète, t'inquiète. RIN! Putain, c'était quoi les gens? RINOCHIEN! Mec? Ouais, je suis là. YEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAH! Putain, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Là, je Alors fait lui, il est, est très dangereux! On fait comment, je... <rire> <rire> mec? What the fuck? Mec, t'es chaud! Oh hein. RINOCHIEN! <rire> <rire> C'est ton moment. <cười> <cười> no, Booba, studio. Booba, <cười> le petit ourson. La la la la la la la la la la la la <cười> Est-ce qu est que tu es là Qu'est-ce là T'inquiète, c'était quoi les jeux Ouais, je suis là, là qu'est-ce Rêne... ouais, je... yeah qu qu'on fait maintenant là, Alors lui, est fait. très dangereux On fait comment je... oh, fuck. Mec, es chaud oh là, hein. <rire> <rire>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 mec j'entends plus rien RINOSHUETTE est-ce que tu es là je suis là je suis là, t'inquiète t'inquiète RINOSHUETTE Ré... tiens c'était quoi les gens eh je... mec ouais je suis yeah là YAAAAAAA RINOSHUETTE putain qu'est-ce qu'on fait maintenant là, je alors lui il est très dangereux on fait comment même AAAAAAAA fuck mec t'es chaud oh là hein. mais... RINOSHUETTE <rire>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 Mec, j'entends plus rien. CANCELLE! Est-ce que tu es là? Je t'inquiète, t'inquiète. Putain, c'était quoi Ouais, je suis là. là qu'est-ce Ré... Ré... Chib... ouais, je... yeah qu qu'on fait maintenant? Là, je Alors lui, il est très dangereux! On fait comment, mec? J'aime pas! J'aime Mec, t'es chaud! Oh là, mais... <tousse> <tousse> <tousse> <tousse> <tousse>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 Mec j'entends que plus rien Est-ce Est que tu es là Je suis là je suis là, t'inquiète t'inquiète Rhin... Tiens c'était quoi les jeux Rhinoshan Rhinoshan Mec Ouais je suis là yeah Rhinoshan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 c'est une roue des défis! Bon. rien Rhinocide! Mec, j'entends plus rien. C'est Est-ce que tu es là? Ouais, je suis là, je suis là, t'inquiète, t'inquiète. Putain, quoi les là. Ça, <t 'en> qu'est-ce qu'on fait maintenant? Là, Alors lui il est très, très dangereux! On fait comment? <t 'en> ah <t 'en> Mec, t'es chaud! Oh <t 'en> <t 'en> C'est ton moment. <t 'en> non,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 tu es là Je suis là, je suis là, t'inquiète, t'inquiète. RIN Putain, c'était quoi les jeux RINOCER Mec Ouais, je suis là. YAAAAAAAAAH RINOCER Putain, qu'est-ce qu'on fait maintenant là, Alors fait lui, il est très dangereux On fait comment maintenant oh What the fuck Mec, t'es chaud oh hein. RINOCER <rire> C'est ton moment ah Non, chill je...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 Rin. Ré... Putain c'était quoi les gens Mec Ouais je suis. Yeah YAAAA Putain qu'est-ce qu'on fait maintenant là, Alors lui il est très dangereux On fait comment mais... <rire> fâche mec fuck Mec, t'es chaud oh, C'est ton moment Rhinocène.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 est-ce que tu es là Je suis là, je suis là, t'inquiète, t'inquiète Rhin... Ré... Tiens c'était quoi les gens Mec Ouais je suis là Yaaaaaaaaaah Rhinocèet Putain qu'est-ce qu'on fait maintenant là, Alors quoi, lui il est très bien. dangereux On fait comment Aaaaaaaaaaaaaaa What the fuck Mec, t'es chaud Oh là Rhinocèet <tousse> <tousse> C'est ton moment <tousse>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 Mec j'entends plus rien. Est-ce est que tu es là Je suis là, je suis là, t'inquiète, t'inquiète Ré... c'était quoi les gens Rhinocène Mec. Ouais je suis yeah là qu'est-ce qu'on fait maintenant là, Alors quoi, lui il est très est... dangereux On fait comment mais je... ah <rire> <rire> <rire> Mec, Mec, chaud Oh là, hein. <rire> <rire>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 Mec j'entends plus rien QUÉ Est-ce que tu es là ouais, Je suis là, je T'inquiète, t'inquiète. Rhin Ré... c'était quoi les joueurs Chine. Mec Ouais, je suis là. Yeah ah -no -sé Putain, qu'est-ce qu'on fait maintenant là, je Alors lui, il comme... est très dangereux. On fait comment What oh ah oh, Mec, t'es chaud Oh là, hein. <rire> <rire> <rire>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 Mec j'entends plus rien. Hein. là qu Est-ce que tu es là Qu'est-ce que là, là T'inquiète, t'inquiète RINOCHETTE c'était quoi déjà RINOCHETTE Mec Ouais, je suis là YAAAAAAAH RINOCHETTE qu'est-ce qu'on fait maintenant là, Alors lui, il est très dangereux On fait comment What tu fuck Mec, t'es chaud oh là, hein. <rire> <rire> <rire>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 Mec j'entends plus rien qu Est-ce que tu es là ce que là T'inquiète, t'inquiète Rino- Putain c'était quoi les gens Mec Ouais, je suis là YAAAAAAA Putain qu'est-ce qu'on fait maintenant là, Alors fait lui il fait... est très dangereux On fait comment ah ah ah ah ah mec? What the fuck Mec t'es chaud Oh là. Mais... <coughs> <coughs>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 Mec j'entends je plus rien hein. Est-ce est que tu es là Rino c'était quoi les jeux Rinochet Ouais je suis là, là qu'est-ce Ré... Ré... -no ouais, je... yeah -no qu qu'on fait maintenant là, je Alors fait on on lui il est fait... très dangereux On fait comment What the fuck Mec, t'es chaud Oh là. Mais... <coughs> Mais non,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 Mec, j'entends plus rien. Est-ce que tu es là? Je suis là, je suis là, t'inquiète, t'inquiète. RIN! Putain, c'était quoi déjà? Ouais, RINOCHER! <rire> mec? Ouais, je suis là. YEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAH! <rire> RINOCHER! <-shed rires> Putain, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Là, je Alors lui, il est très, très dangereux! On fait comment, <rire> ah <rire> <rire> mec? What the fuck Mec, t'es chaud! Oh la la! <rire> <rire>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 Mec, j'entends plus rien. CANCELLE! Qu Est-ce que tu es là? Oui, je suis là, je suis là, t'inquiète, t'inquiète. RIN! Putain, c'était quoi déjà? RINOCHELLE! Mec? Ouais, je suis là. YEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAH! Putain, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Alors lui, il est très dangereux! On fait comment, mec? What the fuck? Mec, t'es chaud! Oh hein. RINOCHELE! <rires>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 Mec j'entends plus à hein. qu Est-ce que tu es là Je suis là, je t'inquiète, t'inquiète Rino... Rinochet Tiens c'était quoi déjà Rinochet Mec Ouais, je suis là Yeah Rinochet Putain, qu'est-ce qu'on fait maintenant là, je Alors lui il est très dangereux On fait comment, What the fuck Mec, ah ah ah t'es chaud Oh là Mais... <rire> <rire>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 Mec j'entends plus rien hein. qu Est-ce que tu es là ouais, Je suis là, je suis là, t'inquiète, t'inquiète Rin. Tiens c'était quoi les gens RINAUCHETTE Mec Ouais je suis là YAAAAAAA yeah ah RINAUCHETTE Putain qu'est-ce qu'on fait maintenant là, Alors lui il est très dangereux On fait comment What the fuck Mec, t'es chaud T'es oh, hein. danser <rire> <rire>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 Mec, j'entends plus rien. CONSELLE! Est-ce que tu es là? Je suis là, je suis là, t'inquiète, t'inquiète. RIN! Putain, c'était quoi déjà? RINOCHELLE! Mec? Ouais, je suis là. YAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA! Yeah ah RINOCHELLE! Putain, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Là, je Alors lui, il est très dangereux! On fait comment, mais je... ah <rire> mec? What the fuck? Mec, t'es chaud! Hein. RINOCHELE! <rire>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 Mec j'entends plus rien. l'heure Est-ce que tu es là Je suis là je suis là, t'inquiète, t'inquiète RIN... Tiens c'était quoi les jeux RINOCHETTE Mec Ouais suis là YAAAAAAAH RINOCHETTE Putain qu'est-ce qu'on fait maintenant là, Alors lui il est très dangereux On fait comment maintenant ah ah ah What the fuck Mec t'es chaud Oh là, hein. <rire> <rire>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 Mec, je t'appelle. Est-ce que tu es là Oui, je suis là, t'inquiète, t'inquiète. Rien, toi, c'était quoi les jeux Mec, ouais, je suis là. Putain, qu'est-ce qu'on fait maintenant Alors lui il est très dangereux. On fait comment What the fuck Mec, tu chaud. Oh là Tu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 Mec j'entends plus à qu Est-ce que tu es là Je suis là, je suis là, t'inquiète, t'inquiète Putain rien... c'était quoi les gens suis... Rinochet. Mec Ouais, je yeah suis là Putain, qu'est-ce qu'on fait maintenant là, Alors fait on qu on... lui il est très dangereux On fait comment, mais... oh, <rire> oh, mec What the fuck Mec, t'es chaud Oh là... Mais... <coughs> mais non, je...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 Mec, j'entends je plus rien. Qu Est-ce que tu es là? Je suis là, je suis là, t'inquiète, t'inquiète. RIN! Putain, c'était quoi déjà? RINOCHIT! Mec? Ouais, je suis là. YEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAH! Putain, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Là, je Alors fait quoi, lui, il est, est très dangereux! On fait comment, mec? Je... Ah What ah the fuck? Mec, t'es chaud! Oh, là, hein. <rire> <rire> <rire>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 Mec j'entends plus rien là qu Est-ce que tu es là Je suis là, je suis là, t'inquiète, t'inquiète Rin Putain c'était quoi les jeux Mec? Ouais je suis là yeah Rinosé Putain qu'est ce qu'on fait maintenant là, je Alors lui il est très dangereux On fait comment je... ah <rires> oh, fuck Mec, tu fuck chaud oh là, hein. <rires> <rires> <rires>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 Mec j'entends plus là voilà. QUER Est-ce est que tu es là Je, je t'inquiète t'inquiète Rhin... Ré... Tiens c'était quoi déjà Chine Rhinoshet Mec Ouais je suis là YAAAAA yeah Rhinoshet Putain qu'est-ce qu'on fait maintenant là, je Alors lui il est très dangereux On fait comment mais... ah <rire> mec What the fuck Mec t'es chaud Oh là, hein. <rire>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 Mec, j'entends plus rien. Est-ce est que tu es là Je suis là, je suis là, t'inquiète, t'inquiète. Rin. quest c'était quoi déjà je... Rinocer. Mec. Ouais, je suis yeah là. Rinocer. Putain qu'est-ce qu'on fait maintenant là, Alors on lui, est très dangereux. On fait comment What the fuck, mec, t'es chaud. Oh là. Rinocer. <rire>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 Mec, j'entends plus rien. Est-ce est que tu es là? Je je suis là, t'inquiète, t'inquiète. Putain, c'était quoi déjà? Mec? Ouais, je suis là. YEAAAAAAAAAAAAAAAAAH! Putain, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Là, je Alors lui, il est très dangereux! On fait comment, mais ça... ah <rire> <rire> mec? What the Mec, chaud! Oh là, hein. <rire> <rire>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 Mec, j'entends plus rien. Est-ce que tu es là? Je suis là, je suis là, t'inquiète, t'inquiète. RIN! Ré... Putain, c'était quoi déjà? Rinocé. Mec? Ouais, je suis yeah -no là. -no Putain, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Là, Alors fait lui, il est très dangereux! On fait comment, mec? What the fuck? Mec, t'es chaud! Oh là, hein. <rire> <rire> <rire> <métis>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 Mec, j'entends plus rien. Est-ce est que tu es là? Je suis là, je suis là, t'inquiète, t'inquiète. RIN! Putain, c'était quoi les gens? Je... RINOCELLE! Mec? Ouais, je suis là. YEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAH! RINOCELLE! Putain, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Là, je Alors fait lui, il est, est très dangereux! On fait comment, mec? What the fuck? Mec, t'es chaud! RINOCELE! Oh, <coughs> <coughs>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 Mec j'entends plus rien là Est-ce que tu es là Je suis là, je suis là, t'inquiète, t'inquiète Rin Putain c'était quoi les jeux Mec. Ouais je suis yeah là YOOO RINOSE Putain qu'est-ce qu'on fait maintenant Là, je Alors lui il est, est très est dangereux On fait comment What the fuck Mec, t'es chaud oh hein. Rinosé <rire> <rire> <rire>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 Mec, j'entends plus rien. CANRASALE! Est-ce que tu es là je, là? je suis là, je suis là, t'inquiète, t'inquiète. RIN! Putain, c'était quoi déjà? jeux Mec? Ouais, je suis là. YAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAH! RINOCHERE! Putain, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Là, je Alors fait lui, il est très dangereux! On fait comment, ah ah ah ah mec? the fuck, Mec, t'es chaud! RINOCHERE! Oh <coughs> <coughs> C'est ton moment. <cute> <cute> no Booba, Studio. Booba, <cute> le petit ourson. La la la la la la la la la la <cute> Club, ah, ah. la bon. la la la bonjour. la la la Mec j'entends plus rien. Comment ça Est-ce que tu es là Rin. Putain c'était quoi déjà Rinochè Ouais je suis là Rhinocéros. Rinochet qu'est-ce qu'on fait maintenant là, je Alors fait on on... lui il est très dangereux On fait comment mais... oh <rires> mec What the fuck Mec t'es chaud oh là, hein. <coughs> <coughs>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 Mec j'entends plus là Est-ce est que tu es là Je suis là je suis là, t'inquiète t'inquiète RIN... Tiens c'était quoi les gens Rhinocel Mec Ouais je yeah suis là YAAAAAAA RINOSHET Putain qu'est-ce qu'on fait maintenant là, Alors quoi, lui il est très dangereux On fait, comme on fait comment What the fuck, Mec t'es chaud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 Mec j'entends plus là hein. qu Est-ce que tu es là Qu'est-ce T'inquiète t'inquiète RIN... Tiens c'était quoi les gens Mec Ouais je suis là yeah Rinochet! RINOSHETT Putain qu'est-ce qu'on fait maintenant là, je Alors lui il est très dangereux On fait comment <rire> oh oh, the fuck, Mec t'es chaud Oula oh <rire> <rire>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 Mec j'entends plus là RINOCÈTE hein. qu Est-ce que tu es là je t'inquiète t'inquiète RINOCÈTE Tiens c'était quoi les jeux Mec Ouais je suis là Yeah RINOCÈTE Putain qu'est-ce qu'on fait maintenant là, Alors cool. lui il est très dangereux On fait comment mais je... <rires> oh, mec What the fuck Mec t'es chaud Oh là hein. <rires> <rires>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 Mec j'entends plus rien là qu Est-ce que tu es là Je suis là, je suis là, t'inquiète, t'inquiète Rino Putain c'était quoi les jeux Mec Ouais je suis là YAAAAAH Rinochè Putain qu'est-ce qu'on fait maintenant lâche Alors lui il est très dangereux On fait comment What the fuck Mec, t'es chaud oh Rinochel <rire>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 Mec j'entends plus à l'heure hein. QUIROCHETTE Est-ce que tu es là Je suis là, je suis là, t'inquiète, t'inquiète RIN... Putain, c'était quoi déjà RINAUCHETTE Mec Ouais, je suis là YAAAHHHHH RINAUCHETTE Putain, qu'est-ce qu'on fait maintenant là, Alors lui, il est très dangereux On fait comment Chut What the fuck Mec, t'es chaud Oh là... Hein. RINAUCHETTE <rire>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 Mec j'entends plus rien RINOSHETT Est-ce que tu es là Je suis là, je suis là, t'inquiète, t'inquiète RINOSHETT c'était quoi les gens RINOSHETT Mec Yeah RINOSHETT Putain qu'est-ce qu'on fait maintenant Alors lui il est très dangereux On fait comment What the fuck Mec, t'es chaud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 Mec j'entends plus voilà qu Est-ce que tu es là Tu es là, tu là, t'inquiète, t'inquiète RIN... Tiens c'était quoi les jeux Mec Ouais je suis là, là Rhin... ouais, je... YAAAAA yeah Putain qu'est-ce qu'on fait maintenant là, je Alors lui il est ça. très dangereux On fait comment ah ah ah, mec What the fuck Mec, t'es chaud Oh là... Mais... <coughs> <coughs>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 Mec, je plus Est-ce que tu es là je t'inquiète. c'était quoi Ouais, je suis là. là qu'est-ce Rien... ouais, yeah! qu qu'on fait maintenant non, Alors, lui, il est très dangereux. On fait comment, <tousse> oh <tousse> <tousse> oh <tousse> Mec, <tousse> <l 'air>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 Mec j'entends plus rien quencha Est-ce que tu es là Je suis là, je suis là, t'inquiète, t'inquiète Rhin... Putain c'était quoi déjà Chine Rhinoshet Mec Ouais, je suis là Yaaaaaaaaaa yeah Putain qu'est-ce qu'on fait maintenant Là je Alors lui il est très, danger. très <cười> dangereux On fait comment Chuuuuh WTF <rires> Mec T'es chaud Oh là... Rhinoshet <cười> <rires> <cười> <cười> <cười> <cười> <cười> C'est ton moment. <cười> no Booba, Studio. Booba, Super. le petit ourson. La la la la la la la la la la la la un ah, à... de... C'est une roue des défis Mec j'entends plus rien l'heure qu Est-ce que tu es là je, là je suis là je suis là t'inquiète t'inquiète RINOSCHETT Ré... Tiens c'était quoi les jeux Ré Chine Rhinoshet Mec Ouais je suis là YAAAAAAAH RINOSCHETT Putain qu'est-ce qu'on fait maintenant là, je Alors lui il est très dangereux On fait comment je... oh oh, fuck mec the fuck Mec t'es chaud Oh la hein. RINOSCHETT <rire> <rire>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 C'est ton moment. <ride> Booba, Studio. Booba, la la le petit ourson. La la la la la la la la la la la la la la Clap bonjour. On Après va jouer théos. un petit jeu. Ah. Mec j'entends plus rien. GANCHEET Est-ce que tu es là Je suis là je suis là t'inquiète t'inquiète Rin, Tiens c'était quoi les gens Chine Mec Ouais je suis là YAAAAAHHHHHHHHHHHHH Rhinocèet Putain qu'est-ce qu'on fait maintenant là, je Alors lui il est très dangereux On fait comment mais je... ah <rire> mec Chuuuuh What the fuck Mec t'es chaud Oh là hein. <rire> <rire>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 Mec, j'entends je plus voilà. rien. Est-ce que tu es là? Je suis là, je suis là, t'inquiète, t'inquiète. RIN! Putain, c'était quoi les gens? RINOCET! Mec? Ouais, je suis là. Yeah Putain, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Là, je Alors lui, il est très dangereux! On fait comment, <rire> ah, mec? What the fuck? Mec, t'es chaud! Oh hein. RINOCET! <rire> <rire>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 Mec j'entends plus rien. Est-ce que tu es là quest t'inquiète t'inquiète c'était quoi les jeux Ouais je suis là, là qu'est-ce Rhin... ouais, je... yeah qu qu'on fait maintenant là, Alors fait lui est très dangereux On fait comment What the fuck Mec es chaud oh là, hein. <rire> <rire>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 Mec, j'entends plus rien. CANSE Est-ce est que tu es là? Je suis là, je suis là, t'inquiète, t'inquiète. RIN! Putain, c'était quoi les jeux? RINOCET! Mec? Ouais, je suis là. YEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAH! RINOCET! Putain, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Là, je Alors fait lui, il est, est très dangereux! On fait comment, ah ah ah ah es mec? What the fuck? Mec, t'es chaud! Oh Mais... RINOCET!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 Mec j'entends plus rien C'est Est-ce que tu es là Qu'est-ce que tu es là, là T'inquiète, t'inquiète Rhin... Tain c'était quoi les gens Chine suis... Mec Ouais je suis là Yeah Rhinocène Putain qu'est-ce qu'on fait maintenant là, Alors lui il est très dangereux On fait comment mec Chut What the fuck Mec T'es chaud Oh là... Hein. <rire> <rire> C'est ton moment. <coughs> no Booba, Studio. Booba, le petit ourson. <coughs> la la la la la la la la la la la la la la Mec un une roue mec défis une roue des défis Mec, j'entends plus rien. Est-ce que tu es là? Je suis là, je suis là, t'inquiète, t'inquiète. RIN! Putain, c'était quoi déjà? RINOCELLE! <rire> mec? Ouais, je suis là. YAAAAAAAAAAAAAA! Yeah RINOCELLE! Putain, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Là, je Alors quoi, lui, il est très dangereux! On fait comment, mec? J'ai <rire> pas! <rire> mec, t'es chaud! Oh hein. RINOCELE! <rire> <rire>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 Mec j'entends plus rien. Hein. Est-ce est que tu es là je, là je suis là, je suis là, t'inquiète, t'inquiète Rin. Tiens c'était quoi déjà Chine... Mec Ouais, je suis là Yeah Putain, qu'est-ce qu'on fait maintenant là, je Alors lui, il est très dangereux On fait comment, mais je... ah ah ah ah mec What the fuck Mec, t'es chaud oh hein. Rinocé. <rire> <rire> <rire> C'est ton moment ah Non, je...